équipage, j'ai aussi quand même euh, des boutons qui s'est relevé les défauts, les bons chiens change. et c'est avec ça qu'on... 70 euros merci beaucoup et quand est ce qu'on vend le cochon oh. bon alors on va voir dans alors ça va un peu comme il est 80 100 ou 120 de tout le deuxième cul vous vous jouez plus のあ、いつ<音楽><音楽><音楽><音楽> Terre les chiens sont en cours, le souris est les cavaliers se découvrent. Les plus gourmands et les plus curieux. Donc face à vous, trois meutes. Deux meutes dans la voie du chevreuil et une meute dans la voie du sanglier. SHIT! <laughs> Amis oh. visiteurs Grâce à vous ce soir, et depuis maintenant 7 ans, ce grand château de pierre renaît de ses cendres. Vous êtes chaque année plus nombreux à tous nos événements et à nos animations. Alors de tout cœur, merci. Merci de faire porter toujours plus loin l'écho de notre campagne et de notre patrimoine. Les festivités d'aujourd'hui sont le fruit du travail de près de 100 bénévoles, de la confiance et du soutien de partenaires voisins, sans qu'il rien ne se passé. Ce soir, dédions ce spectacle à leur travail, à leur courage et à leur amitié. Bonne soirée à tous.